Amara est une travailleuse de santé communautaire. La pandémie de la COVID-19 a perturbé de nombreux services de santé réguliers dans son district. Cela a rendu vulnérables de nombreux membres de sa communauté. En particulier, les personnes qui ont des problèmes de santé existants sont maintenant davantage à risque, à la fois à cause de la COVID-19 et de la perturbation qu'elle cause à d'autres services de santé. Amara a trouvé de nouvelles façons de travailler afin de pouvoir continuer à fournir des soins pendant la pandémie. Elle évalue chaque cas pour voir s'il est essentiel qu'elle lui rende visite en personne. S'il n'est pas indispensable qu'elle se rende sur place, elle fournit désormais des soins par téléphone. Cela aide à réduire la propagation de la COVID-19. S'il est essentiel pour elle de se rendre sur place, Amara porte toujours l'équipement de protection individuelle approprié. Elle maintient une distance physique d'au moins 2 mètres lorsque cela est possible et elle se lave les mains pendant au moins 20 secondes avant et après chaque visite. Amara s'entretient régulièrement avec les membres les plus vulnérables de la communauté tels que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé. Elle organise des rendez-vous pour toute personne devant se rendre dans un établissement de santé. Cela réduit le nombre de voyages qu'elle doit faire. Elle continue d'organiser des soins pour les enfants et les femmes enceintes, tels que les examens prénataux, les vaccinations et les traitements contre le paludisme, la pneumonie et la diarrhée. Amara recherche toujours des signes de nouveaux foyers de la COVID-19. Mais elle reste également attentive aux informations concernant d'autres maladies qui pourraient se propager dans la communauté. Certaines personnes évitent de se faire soigner pour d'autres problèmes de santé parce qu'elles ont peur de la COVID-19. Amara encourage les gens à continuer à se faire soigner quelle que soit la pathologie. En partageant des informations sur la façon dont les gens peuvent rester en sécurité lorsqu'ils ont besoin de soins, Amara s'assure que sa communauté continue à recevoir les soins dont elle a besoin.